Les apprenants, le métier, le marché nous poussent à nous réinventer en tant qu'acteurs L&D. En effet, nous accompagnons des transformations et les compétences impactées par celles-ci. Nous allons travailler sur trois dimensions. La dimension de l'offre, qu'il va s'agir d'analyser, de mutualiser, de rationaliser, de rendre lisible et lue La dimension des compétences des métiers L&D qui, eux, évoluent en même temps que toute la palette dont on dispose avec l'intelligence artificielle, l'adaptative learning, l'immersive, peut-être même demain, le métaverse. Et enfin, qui dit LND dit formateur et concepteur, et des compétences qui évoluent aussi vers de la facilitation, de la gamification, de l'agilité pour jouer avec tous les outils dont on dispose et garantir des expériences d'apprentissage waouh, et tout cela finalement dans des environnements chahutés, des environnements hybrides, un peu le nouveau normal de la formation.